On me l'a demandé d'analyser cette vidéo qui s'appelle Mythologie celtique, les origines celtiques de la Roman. Eh bien, ça va être justement l'occasion bah, de parler d'un roman. Il y a longtemps que j'ai parlé d'un roman sur cette, euh, sur cette chaîne. Et ça va être aussi l'occasion bah, de faire la critique d'un documentaire qui a toutes les apparences d'un très bon documentaire. C'est-à-dire que vous avez de belles images, euh, vous avez un discours qui est apparemment euh, cohérent. Vous avez même la citation de sources, sources euh, antiques, de sources euh, source du haut Moyen Âge. Ça, c'est vraiment rare dans un, dans un documentaire. Mais eh on va voir que malgré cela, euh, ce documentaire est quand même à prendre avec... Avec des pincettes. Alors c'est pas un documentaire totalement raté comme euh, celui que je vous avez présenté, hein, celui de, de Pagan, Pagan TV, mais, voyez, mais vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même avoir l'œil critique sur ce type de documentaire. Hein, pour euh, expliquer rapidement la thèse de l'auteur, euh, il explique que euh, dans la roman il y a vraiment des choses très bizarres, les personnages euh, des, euh, ou des animaux euh, plus ou moins fantastiques qui, occupe, euh, qui sont sculptés sur les, les chapiteaux, sur les églises, et on a bien du mal à comprendre la signification chrétienne de, euh, de, de ces sculptures. Et c'est vrai que euh, la roman pose beaucoup de difficultés là-dessus, dans ce domaine, euh, tout n'est pas interprétable. Et donc la théorie de, de l'auteur, c'est de penser que toutes ces, euh, tous ces motifs ont une origine celtique. Eh bien on va vérifier ça. Donc d'abord quelques mots sur l'auteur. Donc il s'appelle Rock Mars et il tient donc une chaîne qui s'appelle Progalia. Progalia, sûrement ça veut dire pour la, pour la Gaule, pour la France. Cette chaîne se propose de faire des documentaires historiques sur YouTube. On est sur YouTube et euh, ces documentaires portent sur les origines et identités de la France. Alors n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur euh, l'auteur donc Rock Mars. Sur le site de euh, la flaque. Voilà, un, un, il se Rockmars dit donc écrivain, il a fait carrière dans l'immobilier et le trading et il est passionné d'histoire, il s'intéresse notamment à l'identité ethnique de la France. Voilà pour les présentations. Alors Rockmars révise une bonne partie de la chronologie de l'histoire de l'art puisqu'il voit euh, d'abord un art païen, bon, pas de surprise, qui dure à peu près jusqu'au 4e siècle, mais il est remplacé progressivement suite à la christianisation par un art celto-chrétien jusqu'au XIIe siècle, et puis on arrive à l'art gothique. Bon, ça aussi, vous connaissez. La particularité de, de, de la théorie donc de, de Progalia, donc de Rock Mars, c'est d'ignorer euh, l'existence d'un art roman, puisque euh, bah, pour le c'est un concept qui n'est pas valable, euh, il faudrait plutôt parler d'art celto-chrétien. Quels sont les arguments en faveur de sa théorie bah, On va voir ça tout de suite. L'art roman serait donc un art romain décadent. Sauf que l'on se rendit compte assez vite qu'il n'y avait aucune similitude entre cet art particulier et l'art réellement romain. Là on vient sûrement d'entendre la plus grande euh, énormité de ce documentaire. Pour Hockmars, l'art roman n'a rien à voir avec l'art romain, puisque euh, à ses yeux on ne devrait pas parler d'art roman, on devrait parler d'art celtique. Alors moi je tique hein, parce que bon, quand vous rentrez dans une église romane, vous constatez qu'il y a euh, des arcs, vous constatez qu'il y a des, des voûtes, euh, des euh, colonnes avec des chapiteaux, autant de caractéristiques de l'art romain. Donc moi c'est pas de l'art celtique que je vois, c'est de l'art romain dans l'art roman. Dire que l'architecture l'architecture c'est de l'art. Hein, dire que l'architecture romane n'a rien à voir avec l'architecture romaine, là c'est vraiment être aveugle les spirales sont extrêmement fréquentes. Situées en général aux angles hauts du chapiteau, elles encadrent alors un élément central ou une scène complexe. L'argument terrible, euh, -Mars donc repère des spirales sur les chapiteaux des églises romanes. Les spirales, un euh, symbole, bien sûr, celtique. Il aurait pu faire un petit tour sur euh, voilà, cet article de Wikipédia. On lui, montrait, on lui aurait pu lui montrer ce qu'on appelle les arts, euh, les ordres architecturaux euh, antiques, notamment les arts architecturaux grecs, où il aurait repéré que bah, les chapiteaux ioniques ont aussi des spirales, et les chapiteaux corinthiens, c'est pareil. Euh, et donc c'est pas une surprise que dans l'art roman vous retrouvez euh, ce type de chapiteaux, puisque euh, les chapiteaux romans s'inspirent justement des chapiteaux corinthiens. Donc c'est passé par l'art grec et par l'art romain. Donc là encore, je suis toujours un peu étonné que euh, notre euh, documentariste soit toujours obsédé par une origine celtique de l'art roman. Alors ne croyez pas qu'à l'inverse, j'estime que euh, l'art roman ne doit rien à l'art celtique. Euh, non, en effet, j'arrive à voir quelques correspondances, mais il ne faut pas les, les exagérer. Hein. Je trouve que la démonstration de, de Rockmars aurait été plus pertinente s'il si nous aurait comparé, par exemple à gauche, il aurait mis un exemple d'art celtique, et à droite, un chapiteau de, de, de l'art roman. Et là, on se serait aperçu que finalement, les points communs ne sont pas si évidentes. Parce que, c'est ça qu'il a oublié de nous dire, c'est qu'à aucun moment, euh, Rockmars nous définit ce que c'est que l'art celtique. Vous voyez, là, par exemple, là, je vais m'arrêter là, regardez, l'art là, celtique se caractérise notamment par le fait qu'il euh, se refuse à imiter la nature. Donc, voilà, ben vous avez pas mal de, de végétaux, donc c'est ça ne correspond pas. Alors, il se refuse il se refuse souvent à faire des représentations humaines et animales. Donc là, bon, là c'est justement le contre-exemple. Il se, je le répète, il refuse vraiment de, de représenter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un, un, un art qui n'essaye pas d'imiter la réalité. Or, bon, là, quand même, ce personnage me semble tout à fait réaliste, même s'il si, euh, a un caractère fantastique. L'art celtique se reconnaît à ses motifs, on va dire, plutôt géométriques. Bon, là aussi, il n'y a rien à voir avec des motifs géométriques, hein, ici. Bon, là, la sirène, je ne dis pas. En effet, probablement une influence celtique, euh, de l'Europe occidentale, en tout cas. Là, regardez, là, là il aurait dû s'interroger. Euh, on voit euh, ici un, un âne tenant une lyre. En quoi l'âne a la lyre est, un, est une source d'inspiration euh, celtique. L'analyre, c'est un motif très connu, c'est abordé dans, un, dans les fables de Phèdre. Phèdre, c'est l'auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Euh, c'est clair que là, on a une influence qui est plutôt romaine. Peut-être un motif romain qui a été ensuite recyclé par le christianisme, mais en aucun cas, on peut ici faire un lien avec l'art celtique. Des lions tiennent une tête humaine entre leurs pattes. Des rinceaux de feuillages et de fruits sortent de la gueule des lions. Il ouais. y a quelque chose qu'on aurait dû lui sauter aux yeux, quoi. Mais qu'est-ce que font des lions dans un art celtique Il n'y a pas de lions en Gaule. Les lions, ça vient d'Orient. En tout cas, ça a une symbolique qui, vient, euh, qui est d'origine orientale. On trouve aussi des personnages plus rassurants, tels ce héros viril qui poursuit et affronte des lions. Ouais. Bon là, je suis désolé, hein, mais moi, là, quand je vois ça, euh, moi, je pense soit à Hercule terrassant le lion, soit tout simplement à Samson. Samson, les héros bibliques. Euh, donc, la Bible précise qu'à un moment, il croise un lion et il lui déchiquette la gueule. Bah, Qu'est-ce que vous voyez ici voilà, moi pour moi encore, il n'y a rien de celtique ici. Sur certaines églises, on décèle des différences de style architectural, de teinte ou d'usure de la pierre. Cette bigarrure suppose un assemblage tardif d'éléments disparates plus anciens. Les remplois concernent plus encore les œuvres artistiques et sacrées. Ainsi, des chapiteaux sont reniés sur les côtés, voire raccourcis. Alors là, c'est vraiment un scoop que nous donne euh, le documentaire. Alors, je vais euh, le, le résumer. En, en fait, toutes les euh, sculptures dites romanes que vous voyez sur les églises ne datent pas euh, bah, de l'époque romane, c'est-à-dire du 11e, 12e siècle, mais ils dateraient plutôt du 6e siècle, euh, car pour euh, mars le, euh, le 6e siècle est l'âge d'or de la construction. Alors je vais tout de suite déjà m'arrêter là-dessus, euh, à l'inverse, hein, le 6e siècle est sûrement la période la plus pauvre en construction. Euh, sur les 1000 ans, les 1000 premiers ans de notre ère, c'est la période la plus terrible, la plus malheureuse. Pourquoi Parce que euh, s'enchaînent euh, des accidents climatiques, les récoltes sont euh, maigres, sont très maigres, et, et donc bah, finalement on n'a pas beaucoup d'argent pour financer les, les constructions et de grands bâtiments comme ça, en dehors bien sûr de quelques exceptions, ça c'est toujours possible. Ensuite, voilà, si on revient un peu sur les, les images qu'il nous montre, voilà, il me dit, voilà, là, vous voyez, il y a, il y a, des, il y a des remplois. Bon, on va y revenir. Hein. Donc, voilà, par exemple, voilà, il nous montre cette, cette image-là. Euh, on voit en effet que c'est bizarre. Hein. Le, le, le, mur, euh, le mur cache une partie du, du, du chapiteau. Donc ça pourrait dire que en fait les deux éléments ne sont pas de la même époque. Donc en effet je suis, suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que là on est dans une situation de remploi. Qu'est-ce qui s'est passé ici Probablement, moi je ne connais pas l'église de Seigne, Voilà, on a construit le, le, la, la colonne et le, le chapiteau, et à un moment, je ne sais pas à quelle période, on a raccourci l'église où l'église a été en partie amputée à cause je sais pas d'une catastrophe, d'une destruction, et on a finalement diminué la largeur de l'église et le mur a été placé bah, à l'endroit où se trouvaient les, les colonnes et chapiteaux mais ça ne démontre pas que ce chapiteau date du VIe siècle alors pareil pour cette superbe voilà cette superbe sculpture Là, comment il est en train de nous dire voilà il y a une teinte différente euh, la teinte voilà, de la sculpture est différente du, du mur donc ça voudrait ça signifierait donc un, un, un remploi encore une fois mais là, il faut quand même avoir un minimum de connaissances en, en construction. Pourquoi les, les, les deux, ces deux parties sont de couleurs différentes, et donc de pierres différentes bah Parce qu'elles n'ont pas, pas le même rôle. On a d'une part ici des, des blocs grossièrement taillés qui composent le mur. On voit que ce n'est pas une très bonne pierre. Quand on voit la qualité, elle, est, elle semble assez, assez très poreuse. Elle semble très, très inégale. Et bien sûr, on ne va pas utiliser cette pierre pour faire des éléments sculptés donc euh, là on va demander une pierre donc euh, peut-être un peu plus euh, pas, à, à, à s'étendre quand même pour faciliter la sculpture mais euh, qui, qui se tienne bien quand même Donc là, on, là encore c'est pas parce que euh, ces, ces pierres sont de couleurs différentes qu'elles sont d'époques différentes simplement on s'adapte euh, aux qualités propres de chaque pierre vous avez des pierres qui sont propres à édifier des murs vous avez des pierres qui sont propres euh, à la sculpture vous avez des, euh, des pierres propres euh, au soubassement etc. Euh, donc là on n'a pas une preuve de, de remploi. Alors je ne veux pas dire que les, les, les remplois n'existent pas, euh, ça on a la preuve, et à un moment même euh, Rock Mars nous, nous, nous cite un texte, oui ça existe les remplois mais il ne faut pas voir systématiquement euh, tous euh, les indices là qu'il nous montrent comme des preuves que tout l'art roman, toute la sculpture romane est en fait une sculpture euh, qui date de, de l'époque paléochrétienne, cest c'est-à-dire du 6 e siècle par exemple. Il bon, y, y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce documentaire, mais bon, il fait plus d'une heure quarante, euh, donc euh, je ne vais, euh, voilà, vais pas pouvoir aborder tous les points. Mais vous comprenez que euh, en fait, ce documentaire dénie l'existence d'un art roman. Ça encore je peux l'entendre, hein, euh, l'art roman c'est un concept qui a été inventé au 19 e siècle, les gens à l'époque parlaient pas d'art roman. Mais il est en train de dire en fait que cette, euh, cet art est en fait surtout un art celtique. Or, je pense l'avoir montré, cet art, certes, il est en partie incompréhensible, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément que la, la, la clé se trouve uniquement dans l'art celtique. L'art celtique, c'est un art qui est assez mal connu, on a assez peu d'objets, on a surtout quasiment aucune sculpture de, euh, de, de cette époque, donc c'est déjà assez dangereux de vouloir faire des comparaisons entre les églises du, euh, du 11e, 12e siècle et euh, cette, cet art celtique. Il est clair que euh, bah, cette, cet art euh, roman puisent à de nombreuses sources. Alors celtique, je veux bien l'entendre, le, le, mais aussi euh, art euh, romain, euh, art grec et euh, aussi probablement art germanique. Hein, je suis étonné, hein, euh, Rockmarx euh, néglige complètement cette, euh, cette origine. J'aimerais bien comprendre pourquoi euh, l'auteur voilà, euh, hein, a cette vision, on va dire, très euh, monocausale. Voilà, on, on sent qu'il est gêné. Par le fait que euh, cet art de la, du, du, du Moyen-Âge ait des origines multiples, pour lui ça ne peut être qu'une seule origine, l'art celtique. Je vous laisse interpréter pourquoi euh, il, il pense ça, mais voilà, moi ça me semble quand même assez, assez louche. Voilà alors je ne voulais pas vous laisser comme ça euh, avec une fin on va dire si, si, si négative je vous ai préparé un petit, euh, un petit euh, diaporama de qui va vous montrer les caractéristiques de l'architecture romane et plus exactement de la sculpture romane. Vous allez pouvoir étudier ça lors de vos visites. à bientôt